Ça veut dire quoi? Hier, je t'ai donné 800 000. Avant, il y a 1 500 000. Maintenant, tu. Tu connais Miami Non. Tu ne connais pas Miami Non. C'est un Américain? Eh. je suis gâté alors. Tu you, you well. Tu peux pas bien, très bien. D'accord. Me change my money. Me give you all my money. Tout l'argent qu'il a, c'est une chance à il va te donner ça. Il a pas, c'est pour non, c'est à manger seulement. Oh, non, non, manger seulement là. Boss, yeah, this woman. There's yeah. no, no problem. No problem. Yeah, uh, no, eat, it, eat. Me, come up my car from pot. You enter, drive. Il a dit, mm. s'il change la monnaie. Il va payer la douane. Tu seras la première lorsqu'il va prendre la voiture, tu seras la première qui va rentrer dedans. D'accord. Il faut lui dire que il n'a même pas besoin de payer la douane, que je vais payer tout, que j'ai de l'argent. Je vais gérer tout. Boss. Il femme Il est complètement ban. Quoi What? This is the car. She won't give money? Yes. Tu payes la douane? Oh, yes. You are beautiful, you are beautiful girl. Comme on, check me, mais mm tu -hmm. are vraiment, Oh, you cook well! Mm -hmm. La vraiment, vraiment mm -hmm. très, très, vraiment, très, très, très, très, très, très, très, il, a dit, il va te marier je je te pour America. Il va t'amener directement en Amérique. I'll give you passport for America. Il, il va te faire le passeport et t'amener en Amérique. Sans problème, je suis là. 3 millions, ce n'est rien pour lui. C'est le boss. Je sais. Il a beaucoup de C'est à disla. Maçon qui tu vas là Il n'a même pas de la C'est Maçon à que tu as la solution de la fuite il c'est lui, c'est est venu sur ma partie de Il est Me and the big boy Il est le plus gros C'est pas vieux C'est Me, big boy C'est know me mais, Mais c'est lui Mais c'est Abyss Tu you sais know me? Mais on est comme pour l'Amérique Il n'est pas anglais mmh. Je leur remis de l'argent depuis 6 mois Sur le, le chantier là Le chantier que tu veux déjà laissé à gagner. Oui, oui Et je la du de il y a son apprenti, mes mains ils sont devenus maintenant des boucantiers Tu non Non, non, non no. Ils ont money Non, non Ils ont money Non Do you need the money? Mm -hmm. got the money yeah, yeah. Me I don't know you. Bill, no. you see me with my baby here? As if huh? Do you see me with my baby here? La police. the police. in the money. Yes. malade quoi le travail, donc tu pas penser, oh ouais c'est le travail maintenant, bon bien. on m'a bloqué, on m'a autre, toi tu vas tu c'est okay, okay. c'est, tu étais malade, c'est parce que tu étais malade, non non, moi je, je veux rien depuis 6 mois hein, depuis six mois, hein. ah, bon. Bon, depuis six mois pas argent, je l'ai la fait, je l'ai pas, je ça dit quoi, mais hein, non non non, ça même, le veut dire, le conseil de dire, c'est c'est gênant quoi non c'est le conseil que non moi moi là a plus à parler donc c'est comme ça vous en accueillez des pauvres gens dans la vie. Eh? ça veut dire quoi hier je t'ai donné 800 000. avant tu as un million 500 000. maintenant tu me tu tu me dis maintenant que tu tu tu, tu veux m'amener à Chicago tu veux me faire...